Bon, dans des causes, Bab Bon, des Bab, Bab fâché en pile. je suis là, je suis là, je je suis là, je suis là, ce suis là, je suis je suis là, je suis là, je suis je suis là, je discours là, je discours il je suis là, je suis là, je je suis je suis de je suis là, je discours, que ne suis pas un homme qui a un homme qui a été un homme qui a je je a je a a qui qui te protège comme l'idée à te gagne, mais je suis à côté monsieur, mon père, au cap à côté de Médil, il mène nous faisons à Ariel Henry, il mène nous fâtre à SDP, il mène nous fâtre à PHCK, c'est ça mon mouton, il m'a dit, on va le Moïse dit, il est mon cap de descendre dans la vie, ou il des gens qui va bien pas oui mais qui va bien Et moi, même que je ça en Bissa, dans Mais moi-même, pas en je une destination. Et destination, c'est pour peuple ça peuple à demander à la Mais aujourd'hui je suis ça aujourd'hui, là, là, là, dans là, là, bataille mais aujourd'hui je je je ça regarder parce que quand les gars les définissent gauche, qui dit leur c'est quoi qui parce que faut je à à critiquer c'est même ça ça tout le monde soit mais je à les bâtiments si nous mettons du côté de l'école, nous pouvons payer l'école, mais nous ne ce problème. Nous là, de mette, rien de nous nous avec qui le cap, j'ai sont morts, les sont mon les gens mon morts, les mon sont je veux dire, c'est comme qui n'ont pas avec la police, je veux dire, encore, parce que moi-même, je vais te tout ma bataille, parce que c'est là vote mal, les bagouins, ont une à terre, a sont premiers ministres, là, ça choisir, faire nous, nous, nous, nous, nous, nous, pas nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, persécution, il y a des bataille la bataille. Parce que chaque fois que je me mets bataille je me mets je me mets prêt, je me mets prêt, je me qu'on prêt, je me mets la je me mets prêt, je me mets prêt, Parce que je me mets prêt, masse. Nous toujours dans la la qui va avoir le choix. Même les je mon me Et ça fait un même choix ma terre. tu pour ne pas à gauche. Ah moi je là La qui qui Je je Moi ont sous seul Moi ont sous seul on s'est battu vu. L'histoire des Et même une fourmi à pote nouvelle bambouille et peut pas ici à dire mon cher Baké qu'on Mon cher, jusqu'à maintenant, pas de positions qu'il me par rapport à cette passion. Si on regrette, on a petit des salons à questionner ça et même flatter et même souci. Mais papa, la bataille m'a mené, établi des Vous que tout t'empêche. Je veux dire, dès que le roi avancer? Si me demandez contre la bataille à tapis, si c'est contre quoi ils ont mis ça? Je veux dire tu as un doctorat, je as pas ce maîtrise dit. Je avec moi je ne fais pas de bataille. Mais je crois dans discours De en discrétion, je crois que je suis en Tu je crois que je avec ce côté Amérique latine, je crois gauche, mais la m'a que au son gauche droite de gauche. People... To... Well, do do do on doit être de gauche. Mais as Bon, moi je suis Non, avant de critiquer, pas, le temps, critiquer, sorti, Pour partir mon cher, il a utilisé, utilisé mon bon côté. Et c'est ça, monsieur, Et ça fait. Je prétends analyser, je prétends m'adresser C'est ça fait sortir. Je prétends dire ça, monsieur. Parce que si, vous savez qu'on vous là, je dis si me êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous jean là, qui t'a là, t'a poigné, là, vous là, vous êtes manger vous êtes je vous êtes là, vous êtes là, Bois ça sa tourner dans le monde, moi je salle tout. Bois ça sa tourner dans le monde. N'est-ce que les politiques craquent ça ou ça Qui mettent ça dans le monde, qui nous ont assassiné les petits peuples de ghetto. Parce que, les gars de la pour nous faire boire calais, les faire boire sur les gars les politiques qui disent les politiques, les pas privés, boire ça fait des piments, piment et font manger aux gens de manger. On peuple là, on ne pas abandonner la bataille. Parce que, si vous ne peut pas dire tu nous sommes pas de nous, mais nous sommes de peuple là. Malgré la persécution, mm. il mm -hmm. a tiré la caille. Malgré que je pas la caille, je suis dans la bataille. Je sacrifie la tête. en pour faire bataille. Je veux c'est ça, Moïse-Bah et mon son bataille. Vous avez enquête fois, vous avez sortir de Vous Non, je cherchais information. Je cherchais une information, je cherchais une donnée, je viens donner. me dit mon si ça passait dans cap, ça va être la dire, monsieur, à l'arrière-là. Mon cher, c'était vrai. Là, mon cher, Monsieur, la parole de ministres de le ils et m'analyser. Est-ce que c'est vrai Est-ce que Moïse ne pas entrer dans la bagarre avec Ariel Mais je ont regardé aujourd'hui, tout ça, Mais ouais, ça a été vrai. Nous, sommes allez là, Ariel fait un peu de Parce que Babi est dans le cap là Et puis, qui a fait un peu de Mais manger là, je fais un Pas prier pour faire Pas prier pour courir. Pas prier pour la vie chère. Mais prier pour nous faire le le manger je dit, Pas la gang ça quand la s'est passé, le je ne peux pas dire que Et tout pas que je pays a pas dit que je ne je ne à la que je me peux pas dire pour me ne peux pas dire pas pour que je ne pour pas dire que je C'est pas vous ne ne pas dire que je ne pour pas dire que pas Vous il n'y like a pas C'est ça, Peuple, que Pour gauche, qui même droite, qui même droite. Qui même droite, qui même gauche. Et ça fait un petit peu de au cap beaucoup de Au Cap, tout le monde connaît, c'est Moïse. Tout le monde connaît au Cap, Petit des années, il y parlé là. de ça je vais Dans je pour mettre plateforme dans camper. Quand Je sortir pour mettre partie à la campagne. couler. prison. Menace. Madame me côté. tous les à mon côté. Je vais là. Moi Je vais mettre Je vais mettre à la campagne. Je Je Après le je ne Après les je vais me lui-même en assassiner. Ça se passe sous même son peuple. Moi je vais prendre coble au cap pour la fête du 18 mai. Vous pouvez pas parler, pas un monde qui capable. On va être un nègre. Politique pas les sentiments, pas les partisans. On compété au nom du scum, on compété dans l'idéologie. Si mon grand parti, votre trésor parti pour pas ta camper devant. Comment ça se fait Quand on as mené après toute ton bataille, mais quand on veut nous battre on bataille. Mais mon cap, nous gain pour payer sa chair et n'a nous mettons 20 à 18 novembre. Nan. Parce que le peuple a l'école, nous, oui, oui. pour petit nous 18 mai. Il ne pas prendre responsabilité. pour la a pas de Il a dit, bah, ce nou, Mais à la pas a parce que les gens cap. pas a bien sûr. Ils ont pour voile. Il a sur 100 peuple-là. Sur 100 militant-là, de sa ligne Mais on se pour le vous. Mais on même Mais on Parce Parce que vous. nous faire tout ça. Parce que parce que moi, je suis cap et pas Moi, je suis Je Je Je ne parle pas de ne pas parler de cap. Je ne peux pas de cap. Je ne peux pas parler cap. Je ne peux pas parler Je ne peux pas parler Je ne cap. Je on va tout m'en faire encore là. Alors, alors y a ça, décision ça Moïse pour quitter Ayel Vinno. Non. On peut même quitter pour une partie où nous… vous voulez la ça? Mon cher, qu'est-ce passé C'est chaque vous avez fait à C'est ça cohérent. Qu'est-ce qui passé C'est ça qu'on fait cohérent. Parce que je la position le je ne vais pas arrêter de camper là donne. Parce que c'est ça pour que nous Mais Monsieur prend la velle là, monsieur enterre le bâtiment. Monsieur enterre le bâtiment, le monde est pour que ce soit mon oué. Moïse Jean-Charles, là, monsieur Finac, de Saline, c'était bien privé, c'était bien moment, je dis à Vanya, à Vanya avec Ariel Henry. Le pile, par la ville qui fait qu'on est que Moïse a gagné au moins 32 millions de dollars. Ah, vous connaissez quoi C'est Pour ça qu'il a fait tout le cap là. Même si je ne connais pas les chiffres là, je ne sais pas les chiffres là, non? Même si je ne connais pas les chiffres là. Monsieur, Babou est là! Et là, a connais Moi de Moïse. Moïse je vais me trahir de la Peuple là, La la On confirme Moïse, trahir la bataille. Je suis trahir la bataille. Je trahir la bataille. monsieur, tu as un la de à C'est un bluffé. la de ce que tu C'est un bagage Il t'a foutre de On la dire, peuple là. Quelle est ne pas prendre le discours de la nous avons nous nous Parce que quand nous allons là, nous allons aller à la pour nous mettre une bâle dans la rue. Nous sacrifions Petite les nous sommes ont été Prends la prison, prends la balle. Je veux dire c'est ça, Moïse. dans avons parti. Alors, qui est qui fait le trahir, bataille temps. On va suivre, je suis peuple-là, sur les réseaux sociaux, sur le peuple dans la rue. Peuple qui te connaît à Moïse, qui te connu, c'est Moïse qui a étiré la situation de côté. à tant d'essous. Tenez, peppe, en la qui a parlé. Et même si monde te connaît à Moïse, qui t'a dit ça Moïse, qui combat connu un qui a côté. Mais je veux dire, à tout ça, c'est un faux bâton. Et c'est un faux Moïse, c'est un faux prophète.